Bienvenue dans cette masterclass stratégie d'acquisition de trafic. On va voir ensemble plusieurs techniques, plusieurs manières d'attirer du trafic sur votre site, sur votre, vos pages de vente, sur vos produits, sur vos services. Bref, je vais vous montrer vraiment les stratégies les plus disons, efficaces, les meilleures stratégies d'acquisition qui vont véritablement servir à votre activité. Et euh, on va voir ça tout de suite ensemble. Donc il y a différentes parties que vous allez très certainement connaître et que vous connaissez peut-être déjà. On va rentrer en profondeur et je vais vous expliquer véritablement les tenants et les aboutissants de chacune des stratégies que vous allez pouvoir mettre en place. Attention encore une fois, là pour le coup, il y a tellement de choses à voir. Je vous invite pas forcément à mettre tout ça en même temps, bien sûr, mais bien choisir votre stratégie et en mettre peut-être plusieurs, mais chacune, euh, chaque moment où vous pouvez le faire en tout cas, parce que chaque stratégie demande véritablement quand même une, une véritable, euh, de, de vraiment s'imprégner, d'aller au bout des choses, de mettre ça véritable, véritablement, d'être à fond sur ces parties-là. Donc on va voir ensemble dès maintenant comment mettre en place et surtout quelles sont les stratégies d'acquisition de trafic. Je vais vous présenter plusieurs stratégies qui sont les réseaux sociaux, on va voir la partie organique également, la partie publicité, la partie partenariat. Et enfin, il y a une petite, euh, un petit bonus, la méthode sans prospects gratuit. Alors pour démarrer, on va partir sur les réseaux sociaux que vous connaissez très certainement. J'ai cité trois réseaux qui sont les, pour moi les plus importants, qui sont Facebook, YouTube, Instagram. Il y en a plein d'autres, mais on va véritablement se concentrer sur les principaux et surtout ceux sur lesquels il y a énormément de trafic, énormément de personnes et possiblement donc votre client idéal se trouve sur euh, un de ces réseaux. Alors je ne vous invite pas forcément à euh, communiquer sur tous en même temps, si vous pouvez le faire, vous pouvez faire par exemple des posts sur Facebook, des posts sur Instagram et pourquoi pas publier des vidéos YouTube, mais je vous invite véritablement à être à fond dans chacun de ces réseaux pour vraiment donner le meilleur de vous-même et pas faire que simplement des copier-coller où ce sont, enfin euh, ça va se transformer plutôt en, en publications qui n'ont pas forcément d'âme et vous allez très vite le ressentir en termes d'engagement dans vos publicités, dans vos publications par exemple sur vos différents réseaux. Alors, pour revenir à Facebook, alors je sais pas si on voit bien mon écran. Pour revenir à Facebook, euh, je vais zoomer un petit peu. Voilà. Pour revenir à Facebook, euh, il y a plusieurs manières de faire et plusieurs manières d'attirer des euh, personnes, une audience, de susciter euh, l'intérêt de votre audience par les publications. Vous pouvez faire ça avec les lives il existe également le défi, un défi X jours ça marche plutôt très bien, ça attire encore l'attention ça demande aux gens de participer et ça crée un certain engouement et les gens vont assez facilement commenter ou même partager et vous avez également les groupes privés alors sur les publications, rien de miraculeux mais vous avez la manière de faire qui peut être intéressant c'est ce que j'ai noté ici c'est le two-step process alors je vais expliquer tout de suite ce que c'est Juste vais juste déballer mon petit, mon petit truc le two-step process ça va être de véritablement poster de manière régulière mais souvent d'engager les gens avec une question et quand vous terminez votre post par une question, vous demandez par exemple aux gens de commenter, dans, enfin de mettre dans les commentaires le mot par exemple yes, et à toutes les personnes qui répondent yes, vous allez leur envoyer un petit lien ou une invitation personnalisée ou un cadeau. Et le fait de faire ça, ça engage, ça permet d'attirer la curiosité des gens, d'engager et d'avoir de, un maximum d'interactions. Ça, c'est encore une fois bon pour l'algorithme, par exemple Facebook. Et vous allez proposer une invitation. L invitation, ça peut être essentiellement par exemple un groupe privé. C'est de cette manière vous allez vous pouvoir faire rentrer. Euh, des personnes engagées dans votre communauté. Et cette manière de faire là est très intéressante et surtout pertinente et apporte encore une fois des personnes engagées. Donc le tout-step process, bien sûr, ça va demander d'avoir un contenu de qualité. Vous allez devoir poster aussi assez régulièrement pour attirer la curiosité des personnes, l'envie aux gens de participer, de répondre, de commenter. Et derrière, vous allez faire un travail organique, donc ça, on y reviendra juste après dans cette partie organique, d'aller les susciter d'aller les, les, les, les d'aller les contacter soit par commentaire soit par messenger et de leur envoyer un lien déjà une réponse et leur envoyer aussi un lien vers votre groupe privé et des inviter à venir. Ou alors ça peut être autre chose, ça peut être un lead magnet que vous avez, ça peut être un document, une vidéo que vous avez faite spécialement pour eux. N'hésitez pas en tout cas à rentrer en conversation avec eux de cette manière. Vous avez également les lives. Les lives, ça permet d'avoir beaucoup d'interactions. Alors je ne vous apprends rien en parlant de live, mais un live ou des lives en tout cas bien faits et sur la durée vont véritablement vous apporter de la valeur. Parce que vous avez de la crédibilité, vous allez pouvoir être engagé, vous allez pouvoir être en contact avec votre communauté. Donc les lives ont un véritable poids dans la balance pour attirer votre audience. Les défis X jour sont vraiment intéressants parce que les défis X jours ça va permettre également d'engager j'ai euh, une personne qui je pense qui a fait un, créé un défi sur 30 jours faire par exemple la planche tous les jours et elle se filme en disant d'ailleurs je fais un petit clin d'œil à Damien euh, je trouve ça génial parce que les gens ça les engage ça les oblige à venir voir à être curieux le matin ils vont voir le live bref ces défis là c'est vachement bien euh, si c'est vachement bien exploité ça permet véritablement d'engager les gens avec vous vous pouvez faire un défi par exemple moi j'avais fait un défi sur la vidéo sur 30 jours une vidéo par jour eh bien, les gens jouent le jeu et, et jouent tellement le jeu qu'à la fin ils veulent même continuer parce qu'ils se sentent véritablement engagés puisque le sujet c'est eux, et là pour le coup bah, ça met un point de focus, un point d'attention sur votre audience, ça les pointe du doigt eux-mêmes et les gens aiment bien, donc le défi euh, X jours, j'appelle ça comme ça, vous l'appelez comme vous voulez, ça permet véritablement d'engager votre communauté et enfin vous avez les groupes privés, alors pour rentrer plus dans le groupe privé, j'ai une petite astuce, quand vous faites rentrer à des personnes dans votre groupe privé, vous pouvez récupérer l'email et vous allez me dire, mais comment Vous allez pouvoir poser des questions. Vous posez des questions et vous demandez l'email. Par exemple, posez une question principale et en dessous vous mettez euh, « communiquez-moi votre email pour que je vous, envoie, je vous envoie par exemple un cadeau, que je vous offre une formation, etc. » Et le fait de faire ça, vous avez un logiciel, un petit script qui s'appelle « Groupe Leads » qui va vous permettre de récupérer euh, l'adresse email de votre euh, prospect et de l'envoyer dans une base, soit dans votre autorépondeur, soit dans un fichier. Alors, je ne sais pas si on le verra à mon écran, mais c'est ça. En fait, moi, je l'ai ici, c'est ici. Donc, vous avez juste en fait à rentrer les éléments, et en fait, ça envoie directement euh, la, la personne. dans. Enfin, euh, il faut régler l'automatisation, mais en tout cas, ça permet de récolter l'email et de l'envoyer dans votre autorépondeur ou sur un fichier, un Google Sheet, par exemple. Donc, voilà pour Facebook. Facebook, c'est encore une fois la régularité, la qualité qui va primer pour attirer l'attention de votre audience. Vous avez également YouTube. YouTube, alors vidéo optimisée. Vidéo optimisée, ça va être de publier de manière régulière, peut-être certes, mais en tout cas, la priorité, c'est la qualité. Vous allez pouvoir poster par exemple une fois par quinzaine, c'est déjà un bon rythme, mais des vidéos optimisées, pour moi, les vidéos, c'est de l'actif. Quand vous postez une vidéo, vous allez pouvoir avoir de la visibilité sur les, le court, moyen ou long terme. Une personne qui tape une requête aujourd'hui peut possiblement vous trouver demain, après-demain, dans six mois, dans cinq ans. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant. Si vous avez la possibilité de le faire, faites-le, postez vos vidéos. Et ensuite, vous avez la partie Instagram qui va fonctionner quelques, enfin, assez proche de Facebook. C'est assez similaire. Vous aurez les stories, vous avoir les posts, les lives et les lives en duo. Et ça, je vais revenir tout de suite après. Les stories, les posts et les lives, vous devez absolument donner de la valeur. Les stories, les posts et les lives et live duo, il faut que vous postiez quand vous êtes inspiré. N'allez pas poster pour dire de poster, ne faites pas ce que je disais tout à l'heure de faire un copier-coller d'une publication. Ça peut marcher de temps en temps, vous allez pouvoir le faire de temps en temps, mais attention de ne pas rentrer dans le fait de « je poste pour dire de poster » et on verra ce qui va se passer. Les stories, c'est de manière spontanée. De manière authentique. Les posts, faites-en de temps en temps. Vous avez plus à miser sur les stories puisque c'est de la vidéo. Aujourd'hui, Instagram se veut être une plateforme vidéo et non plus photo. Ça, ils l'ont annoncé il n'y a pas très longtemps. Donc, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est vrai qu'ils s'orientent sur la partie plus vidéo. Donc, les stories et les lives sont véritablement deux points très, très intéressants et très importants. Je ne vais pas rentrer en vif du sujet de comment euh, optimiser euh, un compte Instagram. Ça, ça fera peut-être l'objet d'une autre, une prochaine vidéo, une prochaine masterclass. Mais euh, là, pour le coup, les stories et les lives, vous avez tout à y gagner. Donc en plus, avec les stories sur Instagram, ce qui est bien, vous pouvez poser des questions, vous avez des petits, euh, des petits sondages et vous allez même pouvoir euh, potentiellement euh, récolter des réponses et vous en servir pour partir sur peut-être de l'organique, c'est-à-dire aller contacter les gens par Messenger. Il y a vraiment un potentiel à ce niveau-là. Et enfin, les lives en duo. Alors, en duo, c'est une manière de faire grossir votre communauté en euh, très peu de temps. C'est d'aller vous amuser à interviewer des personnes qui ont une communauté plus forte que la vôtre. Alors souvent, on me dit « oui, mais c'est pas possible, moi j'ai pas beaucoup de personnes, pas beaucoup de followers, comment je peux aller bah, ?» Au lieu de dire « comment je peux aller chercher des personnes ?», pourquoi vous ne la contactez pas Qu'est-ce que ça vous coûte Est-ce que la personne va vous manger Absolument pas. Si la personne ne veut pas, elle vous dira non, tout simplement. Donc allez contacter les gens que vous aimeriez interroger et voyez. Euh, c'est ni plus ni moins que ça, c'est très simple si vous obtenez un refus, ce n'est pas grave allez voir d'autres personnes, mais jouez le jeu essayez d'aller trouver des personnes qui ont une communauté plus importante que la vôtre faites des live en duo si vous faites des live en duo, ça va vous permettre de pouvoir vous montrer auprès de la communauté de la personne, et vice versa vous allez apporter de la valeur, et en faisant ça, vous allez obtenir un maximum de followers. Des gens vont venir voir ce que vous faites, vont s'intéresser à votre compte et vont venir liker euh, ou, ou s'abonner à votre compte. Donc les lives en duo, ça prend juste du temps à trouver les bonnes personnes, à noter une liste de personnes que vous allez pouvoir contacter, d'aller les contacter. Mais lorsqu'une personne accepte, vous allez voir que rapidement, ça va être très très intéressant et ça demande pas plus de temps que ça. Parce qu'une fois que vous faites un live, ben, vous êtes dedans, vous allez partager avec la personne, vous parlez avec la personne et ça vous coûte rien. Par contre, en termes de retour, c'est juste euh, génial. Donc je vous invite véritablement à le faire, il y a une vraie valeur ajoutée à faire ces lives en duo. Maintenant qu'on a vu la partie des réseaux sociaux, je vais refermer l'onglet et je vais vous parler de la partie organique. Donc l'organique. Alors l'organique, il faut savoir qu'il euh, y a deux, enfin, de manière, plusieurs manières de le faire, mais l'organique ça va être notamment Google. Je vais vous parler de Google et je vais vous reparler des réseaux sociaux. Pour moi, les réseaux sociaux vont être une manière vraiment intéressante et une belle approche pour pouvoir valider parfois votre offre, valider peut-être une magnet, une page de vente. Vous allez voir, je vais vous expliquer juste ça après. Pour, pour démarrer sur l'organique, vous connaissez tous et toutes le SEO. Alors Le SEO, c'est le référencement tout simplement sur Google, c'est une stratégie de long terme, mais elle est payante. Si je vous parle de ça, c'est que souvent un entrepreneur sur internet a tendance à aller assez vite. Et il part sur la publicité Facebook parce que c'est le plus simple, parce qu'il a entendu parler de la publicité Facebook. Donc il investit, enfin l'entrepreneur investit un budget et il pense que c'est magique. Mais malheureusement, ça se passe pas comme ça dans, dans la réalité. Et euh, on peut essuyer des plâtres avec euh, Facebook parce que ça peut coûter vite très cher et ça demande du budget. Euh, je parle de Google Ads aussi, ça peut coûter très vite très cher. Quand vous avez des stratégies uniquement basées sur la publicité, attention, vous pouvez euh, potentiellement courir un danger parce que si demain votre compte Facebook se fait fermer, si demain votre publicité vous coûte très très cher, que vous n'avez plus, vous n'arrivez pas à, à, à avoir un retour sur investissement positif, vous allez très vite euh, piquer du nez et à, à avoir une entreprise qui va qui va sombrer parce que vous avez, ça vous coûter beaucoup, enfin coûter très cher en publicité. L'organique, Google, si vous prenez un petit peu de temps chaque jour ou en tout cas chaque semaine pour faire des actions. D'optimisation sur votre site, et là je vous invite à avoir un site internet, vous allez pouvoir obtenir du trafic organique, donc trafic organique gratuit. C'est des gens qui tapent des requêtes sur Google, qui trouvent votre site et qui viennent visiter votre site et qui potentiellement peuvent laisser leur email, acheter votre produit. Le fait de faire ça, c'est une véritable stratégie long terme qui est payante. Et vous devez absolument mettre ça en place. Pourquoi? Parce que si un jour Google Ads, par exemple, si vous faites du Google Ads ou euh, YouTube Ads ou Facebook Ads, ou fermez votre compte, vous ne serez pas tributaire d'une seule source de trafic. Et le référencement est je peux vous garantir que quand ça commence à fonctionner, quand vous commencez à avoir du trafic sur votre site et que vous êtes euh, à la plage, en vacances et qu'il y a du monde sur votre site et que les gens achètent, sans que vous fassiez rien de plus, je vous garantis qu'il n'y a rien de plus jouissif. Donc le Google, le SEO, c'est quelque chose que je vous invite véritablement à mettre en place. Et pareil, ça pourrait faire l'objet de notre sujet, notre masterclass, parce que c'est un sujet qui est passionnant, mais qui est beaucoup plus long si je devais détailler. Pour vous dire, en tout cas, il y a plein de tutos, il y a plein de choses sur Internet qui peuvent vous donner déjà les bases. Et sans dire d'être un référenceur aguerri, tout le monde peut déjà mettre des choses en place. C'est ça la magie du référencement SEO, c'est que n'importe qui peut commencer à mettre des choses en place qui peuvent commencer à porter leurs fruits. Bien sûr, si vous êtes dans un domaine très très concurrentiel, ça va être beaucoup plus dur, mais c'est jamais improbable. Il faut juste être plus malin que les autres. Et il y a des stratégies pour ça. Bon, c'est pas le but de cette masterclass, mais pour vous dire que le SEO Google est super important. Et enfin, vous avez l'organique. Vous pouvez exploiter l'organique de manière efficace sur les réseaux sociaux. Vous allez pouvoir utiliser Instagram. Ou utiliser facebook exactement ce que je disais tout à l'heure c'est de manière euh, organique via messenger qu'est ce que c'est cette manière via messenger l'idée en fait, est faite et assez simple au final mais assez chronophage, assez pénible mais c'est justement là qu'on voit les entrepreneurs et ceux qui ont vraiment envie d'aller d'avant et qui ont envie de mettre les choses en place c'est que ça c'est une tâche qui parfois être, peut être vraiment euh, chiante, c'est pénible, ça il faut le dire c'est le même mot mais vraiment très chiante euh, c'est l'idée c'est d'avoir une, une offre, ça peut être un coaching, ça peut être un produit un service, ce que vous voulez, d'avoir une offre et d'aller sur, sur Instagram ou sur Facebook et d'aller trouver des personnes soit des personnes dans une thématique bien précise soit des gens dans un groupe essayer de commencer à rentrer en communication avec eux de manière euh, authentique et manuelle donc via messenger de d'entamer une conversation avec eux d'aller essayer de soulever le problème la problématique majeure qu'ils ont et d'aller leur proposer euh, votre solution alors dit comme ça c'est simple et facile Mis en pratique c'est beaucoup plus long que ça mais dans l'idée c'est ce cheminement là c'est d'aller discuter avec les personnes rentrer en contact avec eux et vous allez tout à y gagner pourquoi parce que c'est une manière assez simple de pouvoir connecter avec votre client votre, pardon, votre potentiel client, votre avatar, et d'en savoir plus sur lui. Donc, si la personne ne sait pas vraiment ou n'a pas envie de donner suite euh, à votre offre, eh bien, dites-vous que les bénéfices que vous tirez de cette action-là, c'est de mieux connaître votre avatar. Ça vous permet de mieux dessiner peut-être les douleurs qu'a votre avatar. De mieux dessiner peut-être ce que ressent votre avatar, ce que, ce qu'il pense, ce qu'il veut, ce qu'il objective. Euh, voilà. Donc, cette idée-là, d'aller en contact avec les personnes, vous allez entamer plusieurs discussions, des dizaines, peut-être même des centaines de conversations. Certaines n'ont peut-être rien donné, mais dans l'idée, c'est d'aller pouvoir euh, finalement toquer aux portes auprès des gens et d'aller rentrer en conversation avec eux. Alors, encore une fois, c'est pas forcément le plus jouissif euh, de, de, de, des stratégies à mettre en place, mais véritablement ça, ce qui, est un, ce qui a un poids énorme, c'est que le fait de faire manuellement... Si vous arrivez à vendre votre, votre offre, une offre, deux offres, trois offres, dix offres, euh, c'est que ça plaît, c'est que vous avez la certitude que votre offre convertie et plaît. Et ça, c'est une manière assez, euh, assez euh, simple et accessible à tous de pouvoir valider son marché de manière organique. Pour le coup, ça vous coûte zéro argent, a il pas besoin de budget, euh, ça vous demande du temps, mais aujourd'hui, euh, rien ne se fait euh, tout seul, rien ne tombe du ciel, donc euh, ça demande du temps, mais c'est logique, et ça vous demander de la persévérance. Ceux qui arrivent à valider cette étape-là, pour eux, eh bien, c'est du pain béni parce que la suite va couler de source. Si demain vous faites un webinaire et que vous lancez votre offre, vous savez pertinemment que sur un échantillon de 10, 15 personnes, vous avez vendu, donc ça marche, donc c'est qu'il y a un marché derrière, c'est qu'il y a une demande. Et ça, donc pour moi, c'est un pilier essentiel à, à disons, l'acquisition de, de clients de manière, de manière, euh, euh, euh, organique euh, et ça permet de valider votre offre et au delà de ça si vous n'arrivez pas immédiatement à vendre posez vous déjà les questions pourquoi vous vendez pas et ça va vous permettre au fil du temps d'apprendre à mieux connaître encore une fois votre avatar et possiblement bah, commencer à dessiner votre avatar euh, pour pouvoir améliorer votre offre améliorer euh, l'état de transformation que vous voulez apporter à votre client donc la manière organique encore une fois ça c'est une méthode qui euh, marche très très bien mais qui finalement, quand elle est utilisée, elle n'est pas exploitée à 100%. Pourquoi Parce qu'il y a pas mal d'entrepreneurs qui baissent les bras et qui ne vont pas jusqu'au bout. Et encore une fois, ce n'est pas la méthode la plus sexy, mais c'est une méthode qui est super efficace. Donc vous avez deux, deux méthodes que je vous invite véritablement à mettre en place, encore une fois, étape par étape, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est de commencer par une ou alors mettre en, en background, vous commencez à mettre du du, euh, du SEO, donc du référencement, en optimisant de temps en temps vos articles, en mettant des mots-clés, etc. Et de l'autre côté, de manière constante et régulière, tous les jours, vous pouvez faire des actions en allant par exemple balancer 3, 4, 5 messengers à 3, 4, 5 personnes différentes tous les jours, tous les jours, tous les jours. Faites ça, on se donne rendez-vous dans 30 jours, vous allez pouvoir me dire, ok, Romain, j'ai validé, j'ai vendu 10 ou 15 accompagnements, ou alors non, j'ai pas validé, mais j'ai réussi à trouver qu'est-ce qui bloquait, qu'est-ce qui n'allait pas dans mon offre et j'ai pu corriger. Donc vous allez pouvoir véritablement avoir des résultats, mais encore une fois, c'est quelque chose qui euh, peut être pénible à euh, faire. Mais qu'est-ce qui est simple dans la vie d'un entrepreneur Je me pose la question encore une fois. Donc, Pour le coup, euh, cette stratégie est très intéressante. Maintenant qu'on a vu la partie réseaux sociaux, on a vu également la partie organique, je vous parlais de la publicité. Forcément, la publicité aujourd'hui, euh, c'est quelque chose d'important, mais pour moi, c'est une stratégie complémentaire à une autre. Si vous faites de l'acquisition publicité, via la publicité, je vous invite vivement à avoir une autre stratégie en place, c'est-à-dire de l'organique, comme on vient de le voir, ou sinon des réseaux sociaux, c'est-à-dire d'aller communiquer de manière organique, de manière simple et efficace en faisant des posts régulièrement. Mais en tout cas, vous devez absolument avoir une autre stratégie que 100% de publicité. Vous avez Facebook Ads que vous connaissez tous, Instagram Ads qui finalement reprend Facebook, hein, c'est dans, euh, dans le même business manager, et vous avez YouTube Ads. Je n'ai volontairement pas mis Google Ads, parce que Google Ads, euh, c'est assez, enfin, pas complexe. Ça, ça peut être complexe à mettre en place, bien que euh, la manière de faire euh, est assez fluide. Mais pour avoir une rentabilité sur Google Ads, c'est un petit peu plus complexe et c'est pas forcément donné à tout le monde. Je ne dis pas que Facebook, vous avez à avoir une rentabilité absolue. Mais, euh, mais c'est vrai que Google Ads, c'est une approche un peu différente. Donc je ne l'ai pas mis exprès dans le panier. Google Ads se rapproche terriblement de YouTube Ads à la différence que YouTube c'est de la vidéo, donc j'expliquerai je un petit peu mais je ne vais pas rentrer en détail précisément et je ne l'ai pas mis Google Ads exprès. Donc Facebook Ads, Instagram Ads. Alors j'ai mis plusieurs éléments. Vous allez avoir plusieurs choses, plusieurs manières de, de disons d'utiliser cette, euh, cette stratégie d'acquisition de trafic. Vous allez pouvoir utiliser la Facebook Ads avec de la publicité, par exemple Facebook Ads sur le lead magnet d'attirer des gens avec un bonus. Vous allez également pouvoir apporter, enfin attirer des gens et faire des campagnes de webinaire, pour attirer des gens dans votre webinaire et les inscrire au webinaire. L'idée c'est que dans ces deux stratégies-là, webinaire ou lead magnet, c'est d'aller sur la vente, certes, mais je vous invite véritablement, si vous passez par le lead Magnet, c'est-à-dire lead Magnet, c'est un, un bonus que vous offrez. Euh, je vous invite véritablement à avoir déjà un bonus qui soit pertinent. Un bonus, c'est un cadeau qui répond véritablement à une demande, à une douleur, à une problématique. Donc, j'invite vraiment à avoir une lead magnet qui soit euh, en béton, qui soit vraiment intéressant, et derrière d'aller de, de nurturing. Donc, d'abord de l'emailing nurturing. Qu'est-ce que c'est C'est d'apporter de la valeur par email. C'est-à-dire que si la personne télécharge votre lead magnet, c'est pas parce qu'elle a téléchargé votre lead magnet qu'elle est prête, chaude et, et engagée à acheter votre produit. C'est absolument pas vrai, à moins qu'elle vous connaisse déjà. Mais dans l'idée, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc, l'idée, c'est d'aller avant qu'elle aille sur la page de vente, qu'elle consomme votre produit, c'est pendant X temps. La neurterie avec l'emailing, c'est-à-dire que vous apportez de la, vous apportez de la valeur. De la valeur dans les emails, c'est d'avoir du contenu, Un contenu qui va l'intéresser, contenu qui va susciter sa curiosité et son envie, son envie d'ouvrir des emails. Donc là ici, de nourrir est très important avant d'emmener à la vente. Si vous emmenez votre, vous l'envoyez sur votre lead magnet et que vous l'emmenez directement à la vente derrière, euh, vous allez avoir des taux de taux de conversion qui vont être possiblement très bas. Je ne dis pas que c'est impossible, je dis juste que vous allez possiblement avoir des, des taux très bas. Donc, l'idée, au lieu de vendre tout de suite, peut-être passer plutôt par le nurturing. Et c'est valable pour le webinaire. Le webinaire, par contre, vous allez apporter plus de valeur. Donc, en direct, en live. Donc, vous pouvez vous autoriser à vendre directement votre produit. Mais n'hésitez pas à prendre le chemin de, du nurturing derrière. Si vous voulez que les personnes en sachent plus et soient encore plus rassurées et, et vous connaissent mieux, de bien les nurturer avec l'emailing et ensuite les envoyer sur votre page de vente. Euh... Alors là, j'ai un petit peu tout mélangé, mais je voulais donner une astuce, parce que c'était important pour moi de partager ça. Euh, la publicité Facebook aujourd'hui euh, est de, alors pas de plus en plus chère, mais quand même, les coûts ont augmenté. Et euh, la petite astuce que vous pouvez appliquer, si vous voulez avoir quelques résultats qui peuvent changer, alors attention, encore une fois, c'était pas une vérité absolue, mais je sais que ça marche pour certains clients et, et, et pour moi-même quand j'ai eu testé, c'est de cibler les francophones. Les francophones, derrière une faute en plus. Euh, cibler les francophones, c'est d'aller cibler les personnes qui sont dans d'autres pays, mais qui parlent français, vous l'avez compris. Mais finalement, ils sont très peu ciblés, ces gens-là. Parce que si demain, vous faites une campagne euh, pub euh, pour les Français en France, eh bien, 90% des gens font ça. Donc finalement, vous vous retrouvez avec la masse de gens. Mais vous oubliez, et en faisant ça, vous allez vous exclure tous les francophones qui sont installés à l'étranger. Donc vous pouvez viser par exemple l'Espagne, euh, je sais pas, vous pouvez viser la Suisse, vous pouvez viser la Belgique, et marquer en, en langue, marquer les langues français, ça va cibler tous les gens qui sont dans ce pays-là. Et qui parlent français. Et des fois, leur proposer un produit. Alors, si vous proposez un produit en Way, c'est peut-être un peu compliqué, mais si vous proposez des formations, si vous êtes dans l'info produit, vous pouvez proposer à des francophones. Donc l'idée de faire ça, c'est une astuce qui vous permet de baisser drastiquement les coûts d'acquisition. Ça peut être intéressant de le tester, mais encore une fois, ça demande des tests. Donc ça, c'est une petite astuce que je voulais vous glisser. Si vous faites de la pub Facebook Ads. L'autre partie, c'est Instagram Ads. Instagram Ads, euh, ça rejoint Facebook Ads. Simplement, là, vous allez publier directement sur Instagram. Donc, il faut passer par le business manager. Ça demande aussi d'avoir de des créatives spécifiques. Euh, quand vous faites de la publicité sur Facebook, vous avez des visuels qui sont euh, en format carré ou rectangulaire. Quand vous faites de la pub sur Instagram, il va falloir prévoir le format carré, mais il va falloir également prévoir le format rectangulaire euh, en version euh, verticale pour les stories, par exemple. On peut faire également des stories sur Facebook. Mais vous voyez, il faut vraiment adapter le contenu, euh, votre visuel euh, à l'espace. Donc, c'est juste la différence avec Facebook. Sinon, tout le reste, c'est sensiblement pareil. Autre point important sur Instagram, ce qui marche plutôt bien, c'est quand vous allez recibler les gens qui vous connaissent déjà. Donc tous les gens qui sont déjà followers avec vous, tous les gens qui ont déjà interagi sur votre compte. Quand vous faites de la pub à froid comme ça sur un public Instagram, attention à ce que vous faites, attention à quelle pub vous lancez. Parfois, vous allez avoir des très bons résultats et parfois, vous allez être très déçus parce que les gens ont une manière de fonctionner sur Instagram qui n'est pas forcément pas tout à fait la même que Facebook. Et enfin, vous avez YouTube Ads. YouTube Ads, alors il faut le savoir, c'est une stratégie long terme. Qu'est-ce que YouTube Ads Eh bien, c'est de publier des vidéos de pub euh, sur YouTube qui vont être diffusées soit ça vous l'avez forcément tous vu, soit avant la vidéo que vous regardez, soit pendant la vidéo que vous regardez, il y a un spot pub qui se lance, et bien là, vous pouvez diffuser votre annonce à ce niveau-là. Alors attention, ça c'est une stratégie long terme. Si vous faites de l'acquisition de prospects euh, sur le long terme, enfin en tout cas, si vous avez une, si vous avez une, dans le but d'acquérir des prospects ou même des clients, vous devez faire une stratégie long terme. C'est-à-dire que vous ne pas pouvoir mettre 100 balles sur la table et tester trois jours. Peut-être qu'avec le au petit bonheur de la chance, vous aurez des résultats, mais dans l'immédiat, euh, Ce pas comme ça que ça fonctionne. Il faut le temps que l'algorithme euh, YouTube aille chercher les bons prospects, chercher les bonnes personnes. Et ça demande du temps, ça demande du budget. Alors les premiers temps, vous allez dépenser du budget, peut-être euh, pensant que vous jetez l'argent par la fenêtre, mais c'est pas vrai. Ça commence, ça chauffe un petit peu le, le, le la data euh, YouTube, qui va euh, de plus en plus, l'algo va, l'algorithme va étoffer étoffer son, son champ d'action et aller chercher les potentiels prospects qui répondent à votre publicité, par exemple. Mais pour ça, il lui faut du temps et de l'argent. Donc, pas besoin de mettre non plus 10 000 euros sur la table, mais avec un petit budget déjà intéressant, peut-être 2, 3, 4, 500 euros au départ, pour lancer et faire tourner la machine, sur plusieurs jours, ce serait intéressant de tester. Après, j'ai envie de vous dire que c'est encore une fois du long terme, donc possiblement que le budget soit un peu plus important, mais vous pouvez avoir de très très bons résultats. Et ce qui est intéressant sur YouTube aussi, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde se lance sur Facebook Ads, tête baissée, parce que c'est facile, ça marche bien, mais c'est pas forcément vrai. Et de l'autre côté, il bah, y a un peu moins de monde qui va se lancer sur YouTube Ads. YouTube Ads, il y a des annonceurs aujourd'hui mais il y a beaucoup de pros, enfin beaucoup de, comment dire, beaucoup de marques qui sont déjà là. Par contre, euh, à plus petite échelle, il y a moins de monde quand même qui pub sur YouTube. Donc, pour le coup, ça, vaut, enfin, ça vaudrait le coup d'aller euh, mettre un petit spot pub pour, par exemple, une invitation à un webinaire ou, ou si vous vendez des petites formations à petit prix, pourquoi pas tenter le, le truc. Mais je reviens véritablement à l'idée du lead magnet que je vous ai mis sur Facebook. C'est euh, plutôt d'acquisition YouTube Ads leads que vous envoyez ensuite lead magnet, que vous envoyez ensuite donc en, en nurturing, c'est-à-dire des séquences emails qui vont entre guillemets, chauffer votre audience pour leur donner envie d'acheter vos produits. Donc, vous avez ces trois, trois stratégies qui sont très intéressantes et Google Ads fonctionne finalement comme euh, YouTube. Ça peut être aussi de la, du, du long terme. Donc, ça, c'est intéressant, mais sur le long terme. Euh, par contre, à la différence de YouTube, c'est que ce n'est pas de la vidéo, c'est du texte je vous invite à le tester si vous voulez mais attention ne pensez pas que parce que les gens recherchent quelque chose et que vous mettez pile-poil un bon mot-clé en face, pensez pas que les gens vont acheter ou laisser leur email comme ça, c'est pas vrai. Donc euh, mettez-vous à la place des gens qui sont sur Google, vous les premiers, est-ce que quand vous allez consulter une requête sur Google, est-ce que tout de suite vous cliquez sur les annonces et vous achetez ou vous mettez votre email Je crois pas trop. Donc euh, c'est une approche différente. Donc en l'occurrence là, on va se focus sur Facebook Ads, Instagram Ads et YouTube Ads qui sont les trois stratégies qui sont intéressantes. Je vous invite encore une fois à en choisir une parmi les trois et ensuite mettre une deuxième et une troisième. Vous pouvez mettre Facebook et en même temps Instagram, ça peut être intéressant, mais attention si vous avez plusieurs leviers, donc par exemple Facebook et YouTube, de bien contrôler maîtriser votre retour sur investissement. Ça c'est super important parce que vous pouvez très vite vous cramer les ailes et ça peut vous coûter très très vite très cher. Donc, euh, donc voilà pour la partie publicité. Mais n'oubliez vraiment pas, moi pour moi le plus important c'est le nurturing. C'est euh, vraiment le, ce mot-là vous devez vous mettre en tête. C'est de garder le contact, parce que quand vous faites du nurturing, c'est pas un email toutes les semaines, c'est deux, trois emails par semaine au moins, et il faut que les gens sachent que vous existez, il faut que les gens vous voient, il faut que les gens pensent à vous, il faut que les gens euh, aiment ouvrir vos emails, et il faut que les gens aiment lire votre contenu. Et plus vous allez dans ce sens-là, et plus vous aurez de chances et de potentielles chances pour vendre vos produits, ou même quand vous allez proposer par exemple des inscriptions à des webinaires, les gens viendront parce qu'ils connaissent votre valeur. Donc là, ça c'est très important. Maintenant qu'on a vu cette partie-là, stratégie d'acquisition de trafic, euh, réseaux sociaux, organiques, publicité, je vais vous parler des partenariats. Les partenariats sont bien trop, trop souvent mis de côté, alors que c'est euh, quelque chose qui peut être super intéressant, parce que déjà d'une, ça, euh, ça peut absolument rien vous coûter, et ça peut euh, vous rapporter. Alors les, les par partenariats que j'ai notés qui sont euh, intéressants, il y en a un qui est assez facile à mettre en place, et l'autre un petit peu plus compliqué, les interviews. Les interviews, vous pouvez faire des interviews, euh, je vous invite véritablement à lister 5, 10, 15, même 20 personnes. Prenez un papier, vous notez 20 personnes sur ce papier-là, des gens que vous aimeriez interviewer. Vous mettez tout ce qui vous vient par la tête, même si c'est des stars, n'hésitez pas à mettre des noms. Parce que tant que vous n'avez pas contacté les gens, vous ne pouvez pas savoir ce qui va se passer. Donc en l'occurrence, là, vous notez 20 personnes que vous aimeriez interviewer ou des gens qui sont dans votre thématique ou complémentaires à votre thématique ou qui ont une grosse communauté dans votre thématique et allez les solliciter, demandez-leur une interview. Alors par contre, dans ces cas-là, la question qu'on me pose souvent, c'est « mais quelle légitimité j'ai à aller contacter ces gens-là » Ce que vous faites, c'est que vous devez déjà préparer votre sujet. Ce que je vous invite à faire, c'est de vous renseigner sur la personne et de et de vraiment faire un, un, un, une étude complète de la personne pour savoir de quoi vous parlez, de à qui vous allez parler et la connaître. Comme ça, le moment où vous allez la, vous allez la solliciter, c'est comme si vous étiez ami avec elle, vous la connaissez très bien, vous avez pu chiner sur les réseaux, vous avez regardé qui elle était, et le fait d'avoir ça, d'avoir une approche où vous connaissez votre sujet, vous connaissez la personne, c'est super important. Préparez des bonnes questions en amont et pour apporter de la valeur, bah, expliquez lui ce que vous faites, qui vous êtes et que vous allez pouvoir potentiellement apporter des clés, euh, par exemple des clés ou des points spécifiques à sa communauté. Donc si ça l'intéresse, peut faire une interview. Allez, allez la draguer, allez à draguer cette personne, allez vous approcher de cette personne et proposer une interview. Au pire des cas, elle vous dit quoi Elle vous dit non, mais au mieux, elle sera oui. Donc, Mais si vous n'allez pas la solliciter, vous ne saurez pas. Donc quand j'entends « oui, mais la personne… » Non, non, mais il n'y a, a pas de personne. C'est que tant que vous ne sollicitez pas, euh, il ne se passera rien. Euh, pour vous donner une, un petit exemple, ce week-end, j'ai euh, envoyé un message à une personne qui est… Euh, qui a une très grosse communauté, hein. il a plus de 2 ou 3 millions de, de, de followers, le mec il, il est plutôt très connu dans son domaine j'ai envoyé une, une question parce que j'étais en train de lire son livre et j'ai envoyé une question sur son livre et je me suis dit bah bon, on, on sait jamais après tout, bah le mec il m'a répondu <rire> Donc, euh, alors que principalement on aurait pu se dire bah attends le mec il est tellement sollicité qu'il va pas me répondre, mais il m'a répondu, donc au final si vous allez pas euh, solliciter les gens vous ne saurez pas donc utiliser Youtube, Zoom ou Instagram Live, pour moi Youtube ou Instagram Live sont deux valeurs énorme parce que YouTube, vous allez pouvoir diffuser sur votre chaîne et, euh, et Alain, vous pouvez même le faire en direct, enfin en direct, oui, vous pouvez le faire en direct sur YouTube, mais vous allez diffuser votre, sur votre chaîne et donc vous apportez de la valeur à vos, euh, aux personnes qui sont abonnées à votre chaîne. Sur Instagram Live, vous allez carrément pouvoir apporter de la, de la valeur à votre communauté. La personne en plus, si elle fait ça, ça va diffuser auprès de sa communauté. Donc ça, c'est juste génial. Donc, c'est un levier énorme. Mais les interviews, c'est un moyen très, très efficace de pouvoir doubler voire tripler ou quadrupler votre communauté en n'a rien de temps et ça vous demande juste du temps c'est à dire d'aller prendre le temps de noter des noms et d'aller solliciter ces personnes et c'est tout et après allez toquer aux portes donc notez 20 personnes voire même plus et allez vous euh, mettez un point d'attention et allez euh, toquer aux portes et demandez leur une interview donc youtube zoom instagram live, instagram live. et enfin il y a l'autre partie qui est intéressante aussi c'est les shoot email alors shoot email c'est tout bêtement je l'ai mis mais ça vous êtes censé le savoir c'est shooter votre liste donc vous allez sur votre liste et vous mêlez votre liste et vous avez des partenariats partenariat c'est quoi c'est d'aller voir des personnes aussi qui sont dans votre thématique alors je vous conseille pas forcément notre thématique je vous conseille d'aller voir des personnes qui sont dans une thématique complémentaire à la vôtre ou, en tout cas, proche, mais pas tout à fait dans votre, dans votre thématique. Pourquoi? Pour éviter toute concurrence. Donc, ce que vous faites, c'est que vous allez voir une personne qui est dans une thématique proche de la vôtre, et vous allez la solliciter, vous lui expliquez que voilà, vous avez telle chose à prendre, soit telle chose à vendre, et là, vous pouvez faire un partenariat affiliation, soit vous avez telle valeur à diffuser, est-ce que la personne serait d'accord pour que vous shootiez dans sa base mail? Alors. Dans les faits, comme ça, c'est super génial. Dans, le monde, dans un monde parfait et bisounours, c'est ok. Mais dans la réalité, ça marche pas tout à fait comme ça. C'est qu'il y a toujours une contrepartie qui est demandée. Si vous avez une liste email, vous pouvez proposer à la personne, voilà, la personne vous dit, voilà, est-ce que ça te dit, enfin, est-ce que ça vous intéresse de shooter cet événement J'organise tel événement tel jour. Où j'ai tel article euh, qui peut intéresser votre communauté, de shooter dans notre base mail. Et moi, à l'inverse, je fais la même chose. Je shoote dans ma petite base. Euh, je peux également vous citer sur les réseaux sociaux. Il y a un échange de bons procédés. Mais globalement, il va se passer un truc, c'est que souvent, vous allez devoir passer à la caisse. C'est-à-dire que vous allez devoir payer le shoot. Mais parfois, enfin le shoot, attention, shoot email. Euh, parfois, ça vaut le coup de payer un shoot dans une base mail. Si la personne vous dit, voilà, ben j'ai par exemple 3000 emails. Euh, je peux faire un shoot, mais ça va coûter par exemple, je sais pas, 300 balles. Il faut voir, il faut essayer de mesurer et avoir les KPI. Donc KPI, c'est les, les, les taux d'ouverture, taux de clic que la personne a dans sa liste. Et si ça vaut le coup, pourquoi pas Mais le shoot email, je l'ai mis en partenariat, je l'ai mis ici. Par contre, il faut savoir effectivement que ça peut très souvent vous amener à passer à la caisse et payer. Mais parfois, il y a des très, très bons résultats. Donc suivant la liste de la personne. Mais attention encore une fois, si la liste de la personne est pourrie, ça peut arriver très souvent. Ça arrive d'ailleurs. Euh, faites attention à ça donc les partenariats euh, là dessus peuvent être vraiment intéressants. maintenant c'est à avec tes pincettes parce que quand on n'est pas du tout le monde de l'emailing euh, on peut vite se faire avoir mais par contre si la personne euh, joue le jeu et si vous avez un petit peu de connaissances là dessus ça peut véritablement valoir le coup et ça peut permettre véritablement de booster assez rapidement votre communauté Voilà vous connaissez toutes les stratégies alors toutes attention ne sont pas toutes les stratégies mais euh, ce sont là pour le coup toutes les stratégies les plus efficaces. Alors, vous allez très certainement me dire « oui, mais je les connaissais déjà, il n'y a rien de nouveau ». Oui, ok. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez me dire que vous avez mis en application toutes celles que je vous ai montrées Vous allez me dire non. Donc, dans l'idée, c'est vraiment, comme je disais, en, en, en début de, de, de cette masterclass, je, je vous disais d'appliquer étape par étape et d'aller à fond dans chacune des étapes. Si vous commencez à appliquer les réseaux sociaux, vous appliquez l'organique, vous appliquez, appliquez la publicité, euh, vous voyez tout ce que ça fait Ça fait énormément de choses. Alors, je dis pas que c'est impossible. Par contre, quand on est tout seul aux commandes de son business, c'est assez difficile de gérer et de maîtriser chacune des étapes. Donc là, en l'occurrence, je vous invite véritablement à y aller étape par étape, mais en tout cas, commencez à planter vos graines pour que vous ayez plusieurs stratégies d'acquisition. Parce que regardez, si là, par exemple, il y a cette stratégie qui tombe à l'eau, et vous voyez, il reste tout ça. Si, en l'occurrence, par exemple, les réseaux, réseaux sociaux, vous veniez à, peut-être, je sais pas, fermer votre compte ou faire bannir. Alors ça, il faudrait vraiment vouloir, mais admettons, il vous reste ça. Maintenant, si demain, vous avez la publicité qui tombe à l'eau et votre compte se fait bannir, il reste tout ça. Donc vous voyez, il y a différentes choses, différentes manières de faire. Mais ce qui est important aujourd'hui, et c'est ce que je vois dans tous les coachings que je fais, dans, dans beaucoup de coachings que je fais, il y a très, très peu de personnes qui appliquent toutes ces, euh, toutes ces euh, stratégies-là. La stratégie que je vois régulièrement, c'est celle-ci c'est celle là c'est celle là c'est celle-ci euh, c'est celle là c'est Facebook euh, c'est même c'est même c'est même celle-ci voilà c'est le webinaire on fait une pub un webinaire et on essaye de vendre ou alors on fait une pub un lead magnet et on oublie le nurturing et on vend directement et ça pour moi c'est une erreur oui vous pouvez vendre il hein, n'y a pas de souci mais pour moi, c'est être vraiment, c'est de marcher sur des œufs. Donc, vous n'avez pas le droit de faire qu'une seule stratégie. Vous pouvez vous lancer à fond sur Facebook, Ads, ça vous fait plaisir. Mais attention à un côté, euh, assurez vos arrières avec les réseaux sociaux. Par exemple, ça peut être sur Facebook, sur Instagram. Continuez à communiquer sur Insta. Ça peut être également en parallèle de développer, par exemple, Google. Vous faites une action de temps en temps, ça peut être sympa. On se donne rendez-vous dans six mois, dans un an, vous allez voir que commencer à avoir du trafic Google, ça va vous donner le sourire. Donc, c'est très intéressant de varier. Donc, j'invite véritablement à mettre ces stratégies en place une par une et aller surtout dans celle qui vous anime et qui vous inspire. Si je reviens sur les réseaux sociaux, si Facebook vous inspire pas, concentrez-vous sur Instagram. Si vous êtes à l'aise en vidéo, faites de la vidéo. Si vous n'êtes pas à l'aise en vidéo, faites du Instagram et c'est tout. Mais allez pas non plus de partout parce que attention, si vous postez de manière euh, encore une fois copier coller sans, sans âme, sans authenticité, ça va vite vite pardon se euh, se connaître. Et enfin, vous allez me dire, il reste une partie, c'est la méthode sans prospect gratuit. Eh bien, je vais être très simple et très honnête avec vous. J'ai absolument pas tourné ce module-là. J'ai absolument pas développé ce module-là. Je ne l'ai pas écrit encore. Et j'invite véritablement à toutes les personnes qui sont là et qui voient cette stratégie d'acquisition de trafic. Eh bien, vous aurez, vous aurez ce bonus-là. Donc, je vous l'enverrai par email. Je vous l'enverrai directement par email pour vous remercier d'avoir était présente déjà à cette masterclass, mais en plus c'était un petit peu mon teasing et c'est un petit peu euh, l'objectif de, de, de susciter la curiosité et l'intérêt euh, à toutes les personnes qui sont inscrites de venir et de participer à cette masterclass pour que je puisse vous envoyer ce bonus-là. Donc très prochainement, on fait très rapidement je vais vous tourner la méthode sans prospect gratuit, que j'enverrai directement euh, par email à toutes les personnes qui étaient inscrites à cette masterclass. Voilà, en tout cas, merci. J'essaie d'aller assez vite, aller enfin, assez vite, aller à l'essentiel pour vous montrer que les différentes stratégies d'acquisition, euh, c'est pas un coup de baguette magique et vous les connaissez toutes. Maintenant, c'est l'art et la manière de les appliquer. Donc, j'espère que cette masterclass vous a éclairé sur le sujet et donné un peu plus de, de visibilité et possiblement un, un plan d'action à mettre en pratique dès demain. En tout cas, euh, merci à toutes les personnes qui ont participé à la masterclass et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.